Donc, on va voir qu'avec le 802.11, c'est à peu près la même chose. Alors, on élimine un peu l'historique beaucoup plus facilement. Mais, euh, donc, on a plein de standards qui sont à peu près compatibles entre eux et qu'on doit, euh, de toute façon, rendre compatibles entre eux. Alors, si vous regardez donc euh, ce modèle donc qui reprend l'architecture, que l'on a vu la, la dernière fois. Donc on retrouve donc notre couche 802.2 LLC, qui va être là obligatoire. En Ethernet, on l'avait rendu euh, facultative, en mettant le numéro de protocole plutôt que la longueur, on oubliait cette couche LLC. En Wi-Fi, vous ne pouvez pas y échapper, vous aurez une couche LLC, on verra tout à l'heure, euh, la prochaine fois, comment ça marche. En dessous, donc, on a une couche MAC. Alors, la couche MAC est ce qu'on appelle CSMA-CA. Alors, CA, ça veut dire euh, Congestion Avoidance. Et là, au lieu de détecter les collisions, donc considérer que la collision, c'est un phénomène normal, on la détecte et on la corrige. Et bien, en radio, c'est beaucoup plus dur, donc, de détecter une collision parce que quand vous avez deux équipements qui émettent, enfin un qui émet, l'autre qui, enfin deux équipements qui émettent en même temps, la puissance du signal reçu va être très faible comparée à la puissance émise. Et donc, la détection ici de l'émission de la station A quand B émet est quasiment impossible. Alors, quand je dis quasiment impossible, il y a des travaux de recherche à l'heure actuelle pour essayer justement de pouvoir détecter que l'on émet en même temps, qu'on reçoit en même temps qu'on émet. Mais c'est encore dans les labos. Et donc, les technos et Wi-Fi actuels font l'hypothèse que quand j'émets, je suis incapable de détecter simultanément une autre émission. Donc, comme je ne peux pas détecter que A émet pendant que B émet, eh bien on va définir des algorithmes où on va justement éviter à tout prix qu'il y ait des collisions. Et s'il y a une collision, on ne pourra pas la détecter, et donc on va en, en gros acquitter les trames que l'on émet. Et donc si on ne reçoit pas l'acquittement, bah ça veut dire qu'il y a eu un problème, soit une erreur de propagation, une erreur de transmission, soit justement une collision. Donc ça va changer un peu les, les règles par rapport à ce qu'on avait vu au, au niveau d'Eternet. On verra ça en, avec un peu plus de détails par la suite. Alors par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution des standards. Donc quand le standard est sorti en 1997, il n'a pas eu un grand succès. Il avait, donc vous voyez, la vitesse était relativement faible. Donc on était à 2 mégabits par seconde partagés par tous les utilisateurs. À l'époque, en Ethernet, on, était à 100, on arrivait vers les 100 mégabits par seconde. Et le 10 mégabits par seconde était quelque chose de commun. Donc, pas trop de succès avec trois technologies. Une en infrarouge, donc celle-là, personne n'a vraiment utilisé. Et deux en radio. Une avec euh, saut de fréquence, donc on ne l'utilisera pas non plus, euh, elle n'a pas continué, et une autre par euh, pardon, euh, saut de fréquence ici, et une autre par étalement de, de spectre. Et c'est plutôt cette technologie qui a été euh, améliorée par la suite. Donc 97, premier standard, peu de succès, mais en 99, eh bien, on a eu deux amendements au standard, vous voyez, B et A. Donc, je vous rappelle, hein, on a un standard 802.11 qui est publié régulièrement. Et entre-temps, vous avez des groupes de travail qui vont améliorer ce standard, définir d'autres euh, modes d'utilisation. Et donc, on a un sous-comité B et un sous-comité A qui ont travaillé et qui ont proposé deux nouvelles technologies. Donc, une technologie qui s'est rapidement imposée, c'est ce qu'on appelle le 802.11B, dans lequel on monte... À 11 Mbps. On verra par la suite que ce sont des débits théoriques. On arrive, peut-être en mesurant 2 bits, on arrive à trouver 11 Mbps en vitesse instantanée. Mais en vitesse moyenne, on est inférieur à ces 11 Mbps, même si on est tout seul sur, euh, sur le support. Mais donc, cette technologie qui utilisait la même gamme de fréquences, donc les 2,4 GHz, donc c'est euh, imposé vous savez pourquoi on utilise cette gamme de fréquences C'est celle du micro-ondes. Alors, pourquoi on utilise 2,4 giga dans le micro-ondes Parce que ça fait chauffer l'eau. C'est la fréquence qui agite les molécules d'eau. Donc, comme ça, vous pouvez vous faire cuire euh, ce que vous voulez, de réchauffer ce que vous voulez dans le micro. Alors, le problème de, ces, de cette fréquence, c'est que quand on veut émettre sur des grandes distances, eh bien, on se retrouve avec l'humidité de l'air qui atténue le signal. Donc, les opérateurs n'ont aucun intérêt d'utiliser ce, ce type de fréquence parce que euh, c'est atténué par la vapeur d'eau qu'on a dans, dans l'atmosphère. Et donc, par contre, pour des réseaux locaux, bah, c'est parfait, parce que justement, votre signal va être très atténué par l'humidité ambiante, mais comme on veut couvrir une petite zone, eh c'est quelque chose d'intéressant. Donc ces fréquences-là ont été libérées, donc pour euh, le domaine du médical, pour euh, plein de domaines, et donc on peut l'utiliser sans demander une autorisation. Et donc c'est pour ça qu'on a les... Euh, Utilisation donc par euh, le Wi-Fi, mais vous avez d'autres technos comme le Bluetooth, le 802.15.4, etc. Euh, qui vont utiliser les mêmes gammes de fréquences et on va se retrouver avec plusieurs protocoles qui vont cohabiter au même endroit. Donc ça c'est la première euh, techno avec un codage dont je ne rentrerai pas dans, dans les détails, mais qui permet donc de monter à 11 Mbps. En parallèle, vous avez un autre groupe, le 802.11a, qui a proposé quelque chose de, de plus performant, puisqu'on montait à 54 Mbps en utilisant donc un codage OFDM. Par contre, la gamme de fréquences ici est différente. On est dans les 5 Go au lieu d'être dans les 2,4. Donc cette techno est restée assez marginale et le gros du marché s'est quand même porté sur le 11B. Et ensuite, des améliorations, c'est-à-dire que ce qui avait été fait au niveau du 11A dans la bande des 5 Giga a été reporté au niveau des 24 Giga, ce qui permet, en utilisant le même codage au FDM, de monter jusqu'à 54Mbps, et c'est ce qu'on l'on appelle donc le 802 11G. Et enfin, récemment, donc, vous avez le 11N, qui va utiliser l'ensemble des gammes de fréquences, donc 2,4 et euh, 5 giga qui monte, donc qui va permettre d'utiliser plusieurs flux en même temps. Et donc, on peut monter jusqu'à 600 Mbps dans les cas extrêmes, <rire> mais généralement, c'est autour des 150 Mbps. Donc, ce qui fait que si on parlait... Un vocabulaire euh, I3E correct, on devrait, vous voyez cette norme là est sortie en 2009, enfin, euh, a commencé à sortir en, en 2009, donc on devrait oublier les lettres et dire dans la norme 802.11 on va voir la clause 40, la clause 52, etc. Mais personne ne réfère à la techno en utilisant la dernière version de la norme 802.11 qui l'inclut, mais on continue, à utiliser donc le numéro du groupe qui l'a produit. Donc quand vous regardez des produits, vous verrez 802.11bgn, et eh bien ça fait référence à ces, ces groupes de travail. Donc voilà un peu l'évolution. Donc si on regarde au niveau des fréquences, en, donc, on se base ici sur le 11b, on ne va pas regarder trop les... Les technos d'avant, puisqu'elles sont plus très utilisées. Donc, dans le 11B, qu'est-ce que l'on a ben, On a 13 ou 14 canaux qui sont possibles. Donc, chacun des, des canaux donne euh, la fréquence centrale que l'on peut utiliser. Alors, en fait, c'est un peu un leurre. Vous ne pouvez pas utiliser 14 canaux, parce qu'en fait, ils se recouvrent. Donc, dans le meilleur des cas... Vous pouvez utiliser, par exemple, le canal 1, le canal 6 et le canal 11. Et donc là, vous n'avez pas de, de recouvrement. Mais ensuite, bah, si vous êtes au Japon, vous avez aussi la, la possibilité d'utiliser le, le canal 14. Donc ces canaux ont une longueur de, de 22 MHz. Et donc, vous pouvez alors, soit à cause de l'atténuation, vous avez un voisin, vous êtes sur le 6, et vous voyez un voisin qui est sur le 3, mais assez loin, donc vous pouvez l'utiliser parce que vous aurez une atténuation forte. Par contre, si vous êtes au même endroit, eh bien, vous êtes obligé, si vous voulez utiliser plusieurs canaux, eh bien, d'utiliser, vous pouvez en avoir au maximum que 3. Donc ça, c'est dans la bande des 2,4 GHz. Dans la bande des 5 GHz, eh bien, ici, on a plusieurs, euh, plusieurs canaux qui sont donc... Euh, centré également sur une fréquence autour des, des 5 gigas. Et dans ces fréquences-là, eh on va utiliser une technologie. Alors, je ne trouverai pas dans, dans les détails. Ce n'est pas mon, mon domaine, hein, mais vous, vous viendrez des experts. Vous êtes peut-être déjà des experts dans, dans cette technologie. Non, vous avez déjà entendu parler des cours sur OFDM Non Oui Donc, voilà. Je vais faire le cours à ma place. Euh, donc, l'idée, c'est de prendre... Cette gamme de fréquences, cette bande de fréquences, et la diviser en sous fréquences. Alors, par la magie de FDM, on va être capable, grâce à un codage, d'éliminer les interférences entre ces fréquences. Ce qui fait que ici, on va découper le canal en 52 sous porteuses, et on va en utiliser 48 pour transmettre les données. Alors, en Wi-Fi, on va avoir des canaux. On va donc en permanence tester la qualité du lien. C'est quelque chose qui, qui varie en, en permanence. Alors, en particulier dans les 2,4 giga il suffit que vous fassiez cuire un poulet dans votre four à micro-ondes et vous allez perturber pas mal le réseau. Donc, vous allez avoir plus d'erreurs de, de transmission. Donc, il va falloir adapter... Le codage à la qualité que l'on a sur le lien radio. Donc le Wi-Fi définit plusieurs vitesses de transmission binaire, donc qui vont être derrière l'utilisation de, de codage plus ou moins robuste. Donc, ça, c'est une solution, et Wi-Fi va donc définir, au niveau du Wi-Fi, plusieurs vitesses en OFDM, pareil, mais qui sont. À une vue globale de l'utilisation du spectre ici et on n'a pas une adaptation par canal. Si vous regardez deux, deux autres technos qui utilisent au FDM, par exemple l'ADSL, donc euh, l'ADSL, vous avez également, donc vous avez une partie du spectre qui est utilisée par la téléphonie classique, plein haut Telephony téléphonie et vous avez une partie du spectre qui va être utilisée pour transmettre des données. Donc là, il y a une, euh, donc une euh, estimation de la qualité sur chacune des sous-fréquences. Et les fréquences qui vont, être, qui vont être transmises le mieux vers le récepteur utiliseront un codage peu robuste. Et donc, on aura un débit important. Par contre, les fréquences, les fréquences qui vont être atténuées fortement euh, pour n'importe quelle raison sur le support, eh bien utiliseront un codage beaucoup plus robuste. Et donc de cette manière-là, on va adapter de manière beaucoup plus souple encore le débit à la capacité du, du canal. En Wifi, on est assez rustique, c'est-à-dire que on utilise le, le même codage sur l'ensemble des, euh, des sous-fréquences. Alors ça, on le voit dans la DSL, et on le voit aussi, on en reparlera un peu par la suite dans le CPL, donc le courant porteur en ligne ou en anglais PLC, power line communication. Donc si vous regardez des technologies comme Homeplug donc qui est une techno de constructeur qui vient d'être pris euh, par euh, par les 3E, et eh bien c'est pareil sur votre euh, donc vous avez votre euh, fil électrique, donc la masse et euh, le fil à puissance, et eh bien on va superposer aux 50 Hz du, du fournisseur d'électricité donc un signal que l'on va pouvoir donc diviser en fréquences comme ça et appliquer donc les, euh, les technos euh, au FDM en euh, analysant chacune des, euh, des porteuses pour savoir quel type de codage on va on va utiliser. Donc, c'est des choses qui sont de, de plus en plus populaires et de plus en plus utilisées dans, dans les réseaux. Alors, si on vient au Wi-Fi, donc, on a cette possibilité. Donc, là, je parle de la norme 11A, donc, OFDM par défaut, dans une gamme de fréquence des 5 gigas, et, donc, euh, un codage différent, donc, sur le 11B. Maintenant, si on regarde l'évolution en 11G, eh bien, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire C'est, par exemple, définir, reprendre ce que l'on avait fait en 11A et l'utiliser sur la gamme des fréquences des 2,4 GHz, donc, en utilisant ici des canaux de 20 MHz dans lesquels on va faire un codage, ou on peut faire un codage au FDR. Ce enfin, n'est pas toujours obligé, on a des modes de repli dans le 11G qui nous permettent de revenir sur un codage traditionnel pour être compatible avec les équipements B qui, eux, ne savent pas parler autre chose que euh, donc, euh, ce que l'on a vu précédemment. Mais ici, on peut imaginer avoir 4 canaux donc pour avoir ce codage OFDM ou Dans les techno 11N, on peut avoir deux canaux de 40 MHz sur lesquels on va pouvoir transmettre l'information, et derrière bah, on pourrait utiliser tout le spectre et donc utiliser deux canaux dans la bande des 2,4 GHz et le canal dans la bande des 5 GHz. Donc, comme ça, utiliser toute la, la bande possible, une bande passante disponible, sachant que votre voisin fera la même chose et donc il faudra arriver à départager les, les deux signaux. On verra comment par la suite. Alors ce, ce tableau donc, re, reprend un peu les, les différentes technologies que l'on avait avant l'arrivée du 11N. Et ce qui est intéressant de voir ici, ce sont les débits. Donc on a un mode de fonctionnement de base, qui est à 1 mégabit par seconde. Alors, ce qui est important de voir, c'est que si vous utilisez un codage à 1 mégabit par seconde, tous les équipements Wi-Fi vont comprendre. Parce que on prend le plus ancien, qui date de 97, eh bien, il sera capable de comprendre ce, ce codage. Donc, généralement, on verra quand on, est, on commence une trame, WIFI, ben on va la commencer avec ce codage pour être compatible avec l'ensemble des équipements. Après, si on sait que, que l'équipement d'en face est capable de faire de l'OFDM, et eh bien, une fois qu'on aura donné les infos nécessaires à tout le monde pour éviter les collisions, et eh bien, on pourra ensuite transmettre les données vers l'équipement en utilisant la modulation qui permettra d'aller le plus vite possible. Donc, on a différentes gammes, différentes vitesses de, de transmission des, des données, suivant le codage que l'on va utiliser, donc au niveau de la modulation et au niveau de, de la transmission. Donc, juste un rappel, euh, sur un transparent un peu raté ici. Donc, qu'est-ce que l'on a Alors, la solution la plus simple, pour coder une donnée binaire, c'est d'utiliser une modulation de phase. Donc la, la modulation de phase la, la plus simple, Alors c'est soit d'envoyer donc un signal avec une phase, et puis donc ça va me coder un 0 avec cette phase-là, et ensuite j'inverse en, la phase, et donc là je code un 1. Donc ça, c'est une possibilité. Alors évidemment, on a du mal à, à se repérer si on ne sait pas quelle est la phase d'origine. Donc on peut faire aussi du différentiel. C'est-à-dire qu'avant, on envoie une séquence bien connue. Donc mettons 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc là, on arrive à, à synchroniser. Et ensuite, on envoie du différentiel. C'est-à-dire une fréquence comme ça veut dire même, même valeur binaire. Et l'autre codage, changement de phase, dire, valeurs différentes. Donc ça, c'est une, une possibilité pour, pour coder. Alors là, l'étape d'après, bah, c'est au lieu d'utiliser un déphasage de pi, eh bien, on va prendre un, un déphasage de pi sur 2 et à ce moment-là, pour chaque déphasage, on sera capable de coder 2 euh, bits au lieu d'un. Donc ça, c'est une première étape. Alors évidemment, c'est pas pas très sûr donc on va rajouter derrière d'un codage donc un code correcteur d'erreur qui va nous permettre de de corriger donc les erreurs de, de transmission alors après on a d'autres types de modulation où là on va faire jouer l'amplitude et donc grâce à ça et eh bien on est capable sur un signal de coder plus d'informations donc là sur un bit sur un, un symbole, je vais être capable de coder 4 bits. Et dans un autre euh, type de codage, sur un symbole, je serai capable de coder euh, 8 bits. Donc ça, c'est une type de modulation. Donc je ne rentre absolument pas dans les détails. Comme je vous disais, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Et en plus, vous avez des spécialistes à Télécom Bretagne qui euh, vous ont déjà parlé ou vous parleront de, de ce genre de choses. Alors... Nous on va être un peu plus protocolaire. Alors, première chose, on va 802.11b donc je vous ai dit c'est une évolution par rapport à la norme 802.11 qui avait du mal à décoller et 802.11b fait passer de 2 mégabits par seconde, 1 à 2 mégabits par seconde à 11 mégabits par seconde. Il y a plein d'améliorations dans la norme, en particulier, bon, il y a des choses comme un préambule plus court. Donc le préambule, ça permet de... C'est comme Ethernet. Dans Ethernet, on a un gros problème. Vous, vous rappelez, c'est de synchroniser l'horloge du récepteur, des récepteurs avec l'horloge de l'émetteur. Donc en radio, on va avoir le même problème. Et en plus, durant le préambule, eh bien, ça va nous permettre aussi d'estimer la qualité du lien. Parce que C'est un signal connu qu'on envoie et donc le récepteur peut se dire « Ok, je reçois bien, je reçois mal, etc. » Donc... On a cette notion de préambule, alors elle a été réduite au niveau de 11 b et quand vous parlez avec un équipement ancien, donc un 11 tout court, et ben, ça peut lui poser des problèmes parce que lui s'attend à un préambule un peu plus long. Alors, quand on introduit 11G, même problème, et bien on va se retrouver avec des, des problèmes d'incompatibilité, entre les équipements 11 et 11B, qui vont utiliser un, un codage, et le, le, le 11G qui va utiliser OFDM. Ce qui fait que pour un équipement 11 ou 11B, l'OFDM, c'est rien, c'est du bruit. Et donc si j'envoie en OFDM, les autres vont croire, ben, il y a un peu de bruit sur le canal, je peux émettre. évidemment, vont brouiller les trames OFDM. Donc on doit se protéger et autoriser donc euh, le euh, de commencer par un codage que tout le monde comprend pour ensuite passer en, en OFDR. Alors j'ai un schéma je crois qui, qui résume ce, ce genre de choses. Donc là je suis sur euh, les anciennes technologies qui vont nous contraindre un peu dans, dans le temps. Donc première chose, on a un préambule, 128 bits de, de synchronisation et 16 bits pour dire voilà, c'est la fin de la synchro, maintenant les choses sérieuses commencent. Donc ça c'est assez similaire à ce qu'on a vu dans Ethernet. Dans Alors par contre, ce que l'on n'a pas en Ethernet, c'est qu'après le préambule, eh bien, on commence directement par la trame Ethernet, adresse destination, euh, adresse source et euh, protocole de niveau supérieur. C'est ce qui est en rose pâle sur ce schéma. Donc, ici, on a rajout d'informations qui vont permettre donc aux récepteurs d'avoir des infos sur la techno que l'on va utiliser et en particulier, on va donner... La, la longueur de la trame donc vous avez euh, première donc dans la version <rire> 11 on va dire comment on va coder la suite est ce que je vais coder la suite à 1 mégabit par seconde donc c'est la partie rose pâle ou est-ce que je la code à 2 mégabits par seconde alors ce signal là voyez on l'envoie à 1 mégabit par seconde pour être sûr d'être compris par tout le monde donc là, on utilise vraiment la vitesse euh, la plus basique pour que tout équipement, même l'équipement le plus éloigné, celui qui est posé sur le four à micro-ondes, presque, puisse recevoir l'information. Ensuite, on va avoir un champ qui va vous donner la longueur, dont on retrouve ici aussi, donc la longueur en microsecondes de l'émission. Donc, combien de temps ça va me prendre pour émettre cette partie-là Et ensuite, je vais avoir un champ CRC qui va me protéger, ce que j'ai mis ici, pour que le récepteur s'aperçoive qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la transmission de, de cette information. Alors, quand je passe à... Alors, il y a un champ service aussi qui vous donne quelques détails sur le, le format de la trame mais je passe ici. Si je passe à 11B, eh bien, on va retrouver les codages 1 Mbps, 2 Mbps qu'on a vu tout à l'heure, mais on va rajouter ici deux autres codages qui vont vous donner les débits à 5,5 Mbps et à 11 Mbps. Donc, si vous revenez sur le tableau d'avant, que l'on a ici, donc, vous avez le type de code que l'on va utiliser. Donc si je donne 1 et 2, donc ça sera donc ce type de codage avec un code de Baker. Et si je passe à 5,5 Mbps ou 11 Mbps, j'aurai ce type de codage. Donc on, a, on peut faire le lien entre la vitesse et la manière dont on va transmettre l'information. Alors ça c'est pour le... 11b. alors vous voyez, première chose, on va réduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille du préambule, si on peut. Si on sait qu'il é... n'y a pas un seul équipement, un vieil équipement 11 qui traîne sur mon réseau, eh bien je vais pouvoir émettre en ayant un préambule plus court. Donc normalement c'est le cas maintenant. Les équipements d'avant 97, vous aurez du mal à en trouver, déjà il y en a pas très bien vendu, et en plus bah, c'est dur à trouver maintenant sur un réseau. On va vraiment se trouver, on va vraiment se débarrasser de l'existant, de l'ancien existant. Alors, alors qu'est-ce que l'on fait dans le 11B Eh bien, en fait, ici, c'est ce qu'on module cette partie synchronisation comme avant, à 1 Mbps. Par contre, ici, on double la vitesse de transmission des infos qui vont nous permettre de transmettre les, euh, la couche liaison. Et la trame de couche liaison. Donc voilà, ça c'est pour le, le codage. Alors maintenant, quand je passe à 11 en G, donc là, pareil, on ne change pas, on garde cette partie compatible avec le 11B, préambule court et ces informations. Par contre, au niveau de mes vitesses de modulation, eh bien, je me retrouve avec plein de valeurs qui vont donc me donner toutes les possibilités que je vais avoir sur, euh, sur le réseau. Évidemment, j'en choisis une pour transmettre. Donc, si je transmets avec une station qui est proche de moi, où je sais que j'ai une bonne qualité, donc je pourrais émettre à 54 Mbps. Si, par contre, je mets vers une station lointaine avec un réseau bruité, eh bien, je peux descendre à 1 Mbps, si, euh, si nécessaire. Donc, on va avoir une adaptation à chacun des, des cas. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est que ici, bah, si je monte, j'utilise des codages qui font appel à OFDM, eh bien, on voit l'intérêt d'avoir ici ce champ longueur, parce que le champ longueur va dire, pour combien de temps je vais prendre pour émettre la partie rose. Donc une station 11B qui n'a jamais entendu parler d'OFDM, Qu'est-ce qu'elle va voir Elle va être capable de lire cette partie-là et voir que la station 11G va émettre quelque chose qui va durer donc tant de microsecondes. Après, c'est du bruit pour la station 11B qui ne comprend pas l'OFDM, mais elle ne va pas émettre pendant cette période-là parce qu'elle sera au courant d'une activité sur le réseau et donc ne brouillera pas la transmission OFDM. Par contre, les équipements FDM, eux, seront capables de ça. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est que la longueur ici est euh, donc, euh, de 0FF. Et si vous faites le calcul, donc on arrive à des trames de, de, de 4000 octets ou quelque chose comme ça. On verra par, par la suite. Donc, plus grand que, que ce que l'on a sur Ethernet. Alors... On a vu qu'il existait des problèmes de compatibilité entre 11, 11B et 11G. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes de compatibilité avec 11A oui. Non Pourquoi oui, oui. Les deux sont... Voilà, on est sur des fréquences différentes. Donc à ce moment-là, on n'a pas de problème parce qu'en 11A, 11 a, on est toujours en OFDM. Donc, on n'a pas à se poser de questions. Maintenant, ici, on a une station A qui émet vers une station B. Donc, quel est le type de codage que vous pouvez utiliser et quelle longueur de préambule Alors, qu'est-ce que, qu que l'on a Bon, ce n'est pas très, très compliqué. Donc, évidemment... Dès que bah, A est une vieille station, bah, elle n'a pas beaucoup de choix, elle connaît qu'un seul standard. Donc, elle va utiliser donc, un préambule long et pourra coder les informations à 1 ou 2 mégabits par seconde. Mais, elle euh, n'en sait pas plus. Donc, on n'aura rien d'autre. Maintenant, si on a une station où il en passe de B donc, si on a une, au moins une station 11 legacy, ancienne sur le réseau, donc B ou une autre, eh bien on sera obligé de garder des préambules longs. Par contre, dès qu'on a éliminé ces vieilles stations de 97, eh bien, on pourra passer à des préambules en courts. Enfin, ici, ce que l'on peut faire, c'est si j'ai ma station et en G, donc si on a une vieille station de 97, ben, on va être embêté, on va être obligé de garder le début du codage pour être compris compréhensible par ces stations. Par contre, rien n'empêche ensuite de passer en OFDM, donc uniquement pour la partie euh, euh, donc PDU de niveau supérieur, donc ce qu'on a appelé euh, dans le, donc le MPDU, ici MAC PDU, donc où dans le cas où je sais que j'ai une 11b, bah, ce que je vais faire je vais être obligé de vous mettre un peu plus long et ensuite je passe en OFDM et puis si je sais que tout le monde est ongé g dans mon réseau et bien à ce moment là je ne m'embête pas et je fais tout en, en OFDM alors juste un un petit schéma ici pour vous donner un peu l'ordre de grandeur, alors faites attention, le, le schéma que j'ai trouvé vous donne ça en pied, donc il faut diviser à peu près par 3 pour avoir en, en mètres, et donc vous avez la portée donc du, du 11B, vous voyez le 11B jusqu'à à peu près, donc on est à 50 mètres, on peut être à 11 mégabits par seconde. après on dégrade à 5 5,5 mégabits par seconde et après son euh, mètres à peu près, bah, on revient sur les codages très anciens donc 2 et 1 mégabit par seconde. Pour le 11A et le 11G, bien, vous avez la même chose sur donc, les différentes vitesses de modulation, donc 54 mégabits par seconde. Donc on peut le faire autour de, de 30 mètres sans trop de problème. Là. 30 mètres, évidemment, ça ne veut rien dire. Ça dépend si vous avez des obstacles, si vous avez l'humidité dans l'air, si vous avez un micro-ondes qui, qui marche ou autre. Mais dans la, la règle absolue, vous avez 30 mètres. Et après, eh bien, vos débits vont décroître en fonction de, de la distance ou du rapport signal Alors, ça a ça conduit à des comportements amusants. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur, euh, <coughs> sur les schémas. Bon, ça s'est imprimé. Ouais, c'est une trop, trop catastrophique, mais vous avez donc trois stations ici, A, B, C. Donc A veut parler avec C, et donc vous voyez ici vous avez les différents rayons. Donc quand je suis à 50 mètres, je suis à 11 mégabits par seconde, et quand je suis à 70 mètres, je suis à 5,5 mégabits par seconde, et à 120 mètres. Je suis à 1 Mbps. Par seconde. Donc si on voit ici par rapport à A, C se trouve dans la zone des 120 m. Alors la question est, quelle est la meilleure tactique pour transmettre l'information de A vers C? Ouais. Pourquoi Alors, c'est vrai. Alors, il y a deux raisons. Donc là, j'ai fait le calcul. Alors, si je ne me suis pas trompé, on a ici un temps de transmission d'utilisation du réseau. Alors, j'ai simplifié. On n'a pas mis toutes les entêtes, etc. Où on considère que c'est l'ensemble le, ici, hein, une trame. On la mis vraiment au niveau le plus physique de 1000 octets. Et donc, je me retrouve avec 8 millisecondes. Parce que là, je suis obligé d'utiliser un canal, un codage, qui va donc me faire un débit de 1 Mbps. Maintenant, si je passe par C, par B, pardon. Ici, B me permet d'être à 11 Mbps. Et donc, ici, je vais prendre 0.72 millisecondes pour arriver à B. Et ensuite être relayé ici à 0.72. Alors, deux, Donc là, vous voyez, le chemin indirect, dans ce cas-là, est plus intéressant que le chemin direct. Alors, intéressant pour deux raisons. Égoïstement, pour la transmission entre A et C, parce que ici si on est en store and forward, eh bien, on va être à 1,4 millisecondes plutôt que 8 millisecondes. Donc, on va transmettre plus d'informations. Mais c'est aussi altruiste parce que dans le cas où A et B j'occupe le réseau pendant 8 millisecondes. Donc, deux stations qui se trouveraient très proches l'une de l'autre et qui pourrait émettre à 11 mégabits par seconde, ne pourrait pas émettre, parce qu'on envoie très lentement de l'information vers une station distance. Donc le fait ici d'avoir un débit faible, comme bah, on occupe le canal partagé par tout le monde, eh bien, on prend aussi du temps de transmission vers les autres stations. Alors ça, c'est un peu de la, de la théorie. C'est des travaux de recherche, parce qu'en pratique, on verra que dans l'architecture euh, Wi-Fi, on n'a pas ce genre de relayage. Dans la, dans la norme de base, on est toujours autour d'un point d'accès. Par exemple, ici, vous avez euh, un point d'accès, et donc vous allez avoir tous les dialogues qui vont se faire avec ce point d'accès. Donc là, ça veut dire que si C émet vers A, qui est le point d'accès, eh on va émettre la trame en 8 millisecondes, et on va empêcher B, pendant ce temps-là, d'émettre pendant ces 8 millisecondes secondes pour euh, des données. Donc on n'a pas une bonne, une bonne utilisation du spectre dans le, la norme Wi-Fi de, de base. Et il faut passer par des, des réseaux qu'on appelle Mesh, dans lesquels on va pouvoir faire du routage de, de station en station pour profiter de ce genre de choses, mais c'est euh, très très peu déployé. Oui Oui C'est pour ça que j'ai multiplié par 8. Alors, 11n, je ne vais pas en, en dire grand chose. Juste vous donner une intuition et si vous êtes intéressé, bah, vous avez un très bon article ici qui est en, en référence et qui vous montre, donc, qui vous explique euh, le passage vers 11n. Mais en gros, le calcul est suivant. J'ai si je regarde le calcul b en G, on était à 54 mégabits par seconde. On utilisait simplement 48 sous porteuses. En 11N, on va passer à 52. Donc on va passer de 48 mégabits par seconde à 58,5. Ensuite, on va changer le type de code correcteur d'erreur pour avoir quelque chose de plus ou moins efficace, plus efficace en performance du moins qui nous permet maintenant de faire du 65 Mbps sur un canal. Ensuite, on va réduire l'intervalle de garde. L'intervalle de garde en OFDM, c'est une période pendant laquelle vous euh, n'êtes pas sûr que vous êtes capable de détecter le, le bon symbole. Parce qu'à cause des échos et, et autres. <coughs> eh bien, ici, on va le réduire, ce qui permet également d'augmenter le débit. Si je prends donc deux canaux à 20, Mbps, à 20 MHz si j'en fais un seul, ça me permet aussi de gagner l'espacement, le silence qu'on avait entre les canaux. Donc à ce moment-là, je passe à, donc c'est plus du double, à 150 mégabits par seconde. Et grâce aux technologies MIMO, eh bien je suis capable d'envoyer plusieurs flux, spatialement bien différenciés. Et donc en théorie, je pourrais en envoyer jusqu'à quatre. Et donc, de 150 Mbps, je monte à 600 Mbps. Donc ça, c'est la théorie. On va voir qu'en fait, bon, on arrive à des débits beaucoup plus importants en 11N, mais ce genre de choses, cette valeur-là, c'est la valeur instantanée. Donc comme sur l'autoroute, un bonnet, vous pouvez faire du 130, mais en moyenne, eh bien, vous avez une vitesse euh, inférieure. Enfin, j'espère. Donc... On va voir la même chose. On verra donc que cette valeur-là est un peu surestimée et c'est un argument commercial plutôt qu'une vraie vitesse, un vrai débit que vous pouvez utiliser. Alors, on va passer donc à CSMACA. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à part les nouveaux... Prototype qu'on a au niveau de la recherche, quand j'aimais, je ne peux pas écouter les autres. Je deviens aveugle parce que mon signal, l'intensité de mon signal est nettement supérieure à tout ce que je vais recevoir. Donc, sur filaire, on n'avait pas ce problème, on avait vraiment une indication de collision. Là, je n'ai pas, donc ça veut dire que l'algorithme du CSMA-CD ne marche que sur les réseaux câblés et Ethernet, je vous ai parlé tout à l'heure de PLC, Powerline Communication où vous avez vos câbles électriques et on va donc pouvoir mettre des prises genre Home Plug chez vous et vous êtes capable d'envoyer un signal vidéo de votre box vers la set-top box de votre téléviseur. Donc ici on va utiliser donc les fréquences autre que le 51 pour transmettre de l'information. Et là, on est aussi sur un canal filaire, mais on se retrouve en fait presque dans les mêmes conditions qu'un canal radio. Et donc PLC utilisera aussi un CSMA-CA. Donc là, on est sur du câblé, mais ça ressemble énormément à, à de la radio. Donc qu'est-ce que l'on va faire quand es radio, on est en radio, puisqu'on ne peut pas détecter les collisions, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va les éviter, et comment on va faire pour les éviter Eh bien, on va s'assurer que le récepteur a bien reçu l'information. Alors, je peux transmettre, avoir une erreur de transmission, et le récepteur va jeter ma trame. Ou je peux transmettre, et un autre équipement transmet en même temps, parce qu'il a qui est caché ou autre et donc le récepteur ici ne recevra pas correctement ma trace donc dans tous ces cas là j'aurai pas d'acquittement et donc je retransmettrai l'information jusqu'à ce que ça marche donc ça c'est le principe de base de CSM on va le voir sur un exemple donc vous avez donc ici on représente deux éléments, le temps de transmission de l'information et le temps de propagation du signal. Même problème comme l'avait. c'est des valeurs qu'on avait exagérées en Ethernet, on voit aussi ici sur les schémas un peu les exagérer, mais en gros vous avez B qui émet vers C, donc, le signal, donc on écoute le canal, on ne voit rien, on n'entend rien, donc on décide d'émettre. Donc, avec un délai de propagation, la trame va arriver à A, C et D. Donc ici, C reçoit l'information. Et que va faire C Eh bien, c'est envoyer vers B une petite trame pour dire, j'ai bien reçu. Donc là, on a le CSMA, écouter et transmettre. Et puis après, donc, une les fonctions importantes du CA, c'est acquitter l'information reçue. Maintenant, supposons qu'on refasse ce que l'on a vu avec Ethernet. Alors avec Ethernet, qu'est-ce qu'on a fait On a il y a D qui veut émettre. Que fait D D écoute le canal. D s'aperçoit que le canal est libre, est occupé, pardon. Donc D va différer son émission jusqu'à la fin de transmission de B. À cet instant, D détecte la fin d'émission de B, va attendre un temps à un silence et va émettre sa trame. Et là, qu'est-ce qui se passe et On collisionne l'acquittement c'est pas bien parce que l'acquittement ne sera pas reçu alors avec après tous les problèmes de pouvoir lier un acquittement à une trame émise donc ce, ce cas aussi doit être évité comment on va l'éviter et eh bien en jouant sur la longueur des temporisateurs donc on va avoir quand j'ai mis un équipement, une trame de contrôle, je vais avoir un temporisateur que je vais fixer dans ma norme plus court que le temps que je, peux, je dois attendre avant d'émettre quand je suis dans la phase de CSMA. Donc, par exemple, ici, je vais changer l'espacement. Et donc, qu'est-ce que je fais, en fait Quand je veux émettre... J'écoute le canal et j'attends, ici, une valeur, donc B. Ici, donc cette valeur-là varie suivant les technologies. Donc là, toujours faire attention avec les compatibilités, parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord sur les mêmes valeurs. Donc B va attendre cette valeur-là avant de pouvoir émettre sa trame. Maintenant, ici, je vais mettre une valeur plus courte entre ma trame de données et ma trame de contrôle. Donc, ma trame d'équipement. Donc, si je reprends le phénomène qu'on a vu tout à l'heure, D veut émettre. Donc, D, écoute... Le canal, écoute le canal en permanence ici, s'aperçoit que l'on a à, on arrête l'activité et donc va déclencher un temporisateur ici de la même longueur qu'ici. Là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, C va avoir eu le temps d'émettre l'acquittement. Et donc, D va revoir une activité sur le support. Donc, à ce moment-là, que va faire D Eh bien, c'est attendre la fin de l'activité et réattendre une période ici. Alors ça, ça marche bien, mais on a encore un risque de collision. Un risque de collision qu'on avait vu avec Ethernet, c'est j'ai plusieurs stations qui attendent pendant l'émission d'une trame donc ici on a cette valeur à attendre et ensuite les deux risqueraient de créer une collision alors si vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure je vous ai montré rapidement on va le revoir par la suite mais que la longueur d'une trame Wi-Fi peut être beaucoup plus grande que la longueur d'une trame Ethernet. Donc, en plus, le temps, on est peut-être à 1 seconde. donc on va ramer, on va utiliser énormément le canal pour émettre nos données. Donc le risque d'avoir plein de stations qui découvrent, veulent émettre à cet instant-là, découvrent mon émission, diffèrent leur émission et ensuite émettent, eh bien ce risque est important. Donc, on ne va pas être en mode impersistant, one persistent, comme on était en Ethernet, c'est-à-dire, dès que j'ai découvert un truc comme ça, un phénomène d'occupation du canal, eh bien, je ne vais pas émettre tout de suite. Par contre, ce que je vais faire, c'est tirer un nombre au hasard. Donc, en gros, c'est comme si on mettait l'algorithme du BEB en place, donc Binary Exponential backoff, qu'on avait vu avec Ethernet, et eh bien c'est comme si on le mettait en place dès le début. Donc au lieu d'émettre tout de suite, on tire une valeur entre 0 et 7, et on attend un nombre de slots avant de pouvoir émettre la trame. Alors ici, bon, dans cette trame-là, j'ai euh, représenté l'ensemble de cet échange. Parce que Maintenant on voit qu'il est protégé par le sif, donc les deux sont vraiment liés, donc la trame, le silence court pour les équipements et l'acquittement. Donc ce qui fait que si une autre station veut émettre en même temps, donc ici j'ai une autre station qui veut émettre, et bien même punition, cette station voit une activité sur le réseau, voit la fin de l'activité, donc se dit ok j'arme mon timer, et là, on voit l'activité d'acquittement Donc, qu'est-ce que l'on fait ici On re donc cette durée 10. Et ici, on tire une valeur au hasard. Bon, ben, on a une chance sur 8, dans ce cas-là, de tomber sur la même valeur. Si c'est la même valeur, ben, on fera une collision. Il n'y aura pas d'acquittement. Et donc, on remettra la trame en refaisant l'algorithme et en augmentant... Donc, comme dans le VEB d'Ethernet, cet, euh, cet euh, espace de tirage donc de nombre de, de, de notre... Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer La station émet, donc la station en D émet, donc les trams en, en violet. Ici, la station orange détecte une émission, donc arrête de compter. Donc là, elle va avoir un silence. Qui correspond au sif, mais ce silence est relativement court donc elle n'a pas le temps d'émettre sa trame et ensuite va avoir un slot va attendre un slot et ensuite émettre sa donnée donc de cette manière là on, on évite les collisions on réduit le risque de collision par rapport à ethernet Évidemment, c'est un peu moins performant parce qu'avant d'émettre eh bien, je dois attendre un peu plus, mais ça me minimise la collision, qui est un phénomène que je cherche à tout prix à, à éviter. Donc voilà, et on va doubler euh, l'espace la, la colli de collision à chaque fois. Donc comme ça, on évite des synchronisations sur l'événement fin de transmission. Alors à partir de là, bah, on va reprendre notre exemple de 1000 octets à transmettre. Donc une trame d'acquittement étant de 14 octets. Donc la question est, quel est le vrai débit du 11G Si je suis à 11 Mbps, est-ce que je vais vraiment avoir 11 Mbps transmis sur le réseau Alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'échange donc, on va se retrouver avec un réseau libre. Donc, il n'y a pas de collision, il n'y a pas d'erreur de transmission. Mais en gros, pour transmettre ma donnée, il va falloir que j'attende un timer diff. Puis, j'envoie mon préambule les données correspondant aux informations pour indiquer la vitesse de modulation, etc. Mais ma trame MAC un silence, et la même chose avec l'acquittement. Donc en fait, pour cette partie-là, bah, vous avez ces silences plus cet euh, enrobage protocolaire. Donc ce qui fait que, si je ne me suis pas trop trompé dans mes calculs, donc on a en fait tout ce, ce temps, donc, un silence ici, mettons, on va prendre, je ne sais plus comment, on va prendre, on verra ce qu'on a pris dans la suite. 72 bits à 1 Mbps, donc, ça correspond au préambule. On est en G, donc la partie information sur que l'on va transmettre après est émise à 2 Mbps, ça fait 48 bits. Ensuite ici, je vais utiliser le codage OFDM à 54 Mbps pour transmettre mes, euh, ma trame. Ensuite, j'attends un silence interprame, interpram, court. Et ensuite, j'envoie encore un préambule. Encore une donnée pour dire la longueur de ce que je vais transmettre après. Et non-acquittement, donc sur euh, en OFDM à 54 Mbps. Oui Orange Là ah, oui. ouais, C'est télécom. C'est euh, ouais. le préambule. C est, c est bah, si je reprends sur la... Donc là, le code couleur n'est pas respecté, mais le préambule ici et ouais. cette, euh, cette information. Donc si on fait le calcul, hein, donc, euh, je vous rappelle, hein, les corrigés sont sur le web, sur le blog. Vous avez les deux supports de cours, celui que vous avez et euh, le mien. Donc euh, vous avez accès aux corrigés si vous n'avez pas le temps de noter. Et donc ce qui fait que si je ne me trompe pas, j'arrive à cette durée d'émission. Et donc cette durée d'émission correspond à l'émission de 8000 bits qui fait qu'en fait, le débit que l'on va avoir, je suis tout seul sur le canal, il n'y a pas de collision, il n'y a personne qui m'embête, mais au lieu d'avoir 54 Mbps, rien que le protocole avec les équipements fait chuter mon débit à 23 Mbps. Donc la pub de votre modem, de votre access point disant, vous faites du 54 Mbps, c'est vrai pendant cette période où vous transmettez la trame Mac, mais tout le reste va déjà faire chuter votre débit. Je vous propose de faire une courte pause.